Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez réussir en trading, eh bien il n'y a pas 36 solutions, formez-vous. Formez-vous, formez-vous, c'est essentiel. Alors c'est assez paradoxal parce que, bon, une fois que vous, vous devenez bon en trading, vous pouvez gagner en une journée ce que beaucoup euh, gagnent en travaillant 35 ou 40 heures en un mois, vous pouvez gagner un SMIC ou beaucoup plus en une journée, et pourtant, la plupart des personnes qui se lancent en bourse, qui, apprennent, qui veulent apprendre le trading, estiment qu'ils n'ont pas besoin de suivre une formation. C'est vraiment paradoxal, et pourtant c'est la réalité. Et bien sûr, le résultat, c'est que 90% des personnes qui se lancent en bourse sans formation perdent de l'argent, n'arrivent pas à des bons résultats. Donc, considérez bien le fait que si vous pouvez gagner beaucoup d'argent en bourse, c'est une fois que vous êtes formé que vous avez acquis une bonne méthode. Et acquérir une bonne méthode soi-même, ça peut prendre des années. Donc il vaut mieux que vous suiviez les conseils de personnes qui ont déjà des années d'expérience, qui ont déjà suivi des formations, qui ont déjà de l'expérience en trading. Vous gagnerez des années et vous arriverez à amortir le prix des formations très rapidement plutôt que de passer du temps de risquer de perdre beaucoup d'argent euh, en évitant de dépenser quelques centaines d'euros dans une formation. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous à des formations, il y a des formations à des prix très abordables, j'ai ici un lien vers mes formations, vous verrez que euh, ça vaut vraiment la peine euh, de tester euh, des formations et euh, vous verrez que vous aurez très rapidement des bons résultats. En tout cas moi j'ai beaucoup d'étudiants qui ont des résultats très rapidement, euh, j'ai mis euh, des années à mettre au point euh, cette méthode. J'ai moi aussi suivi des formations, euh, j'ai suivi des formations très chères qui valaient pas grand chose, j'ai euh, suivi des formations pas chères qui étaient pas mal du tout. Donc euh, c'est un mélange de tout ça qui m'a conduit à mettre au point euh, des méthodes de trading efficaces et donc si aujourd'hui je gagne, de l'argent en trading, c'est parce que je me suis formé, tout simplement. Se former, ensuite persévérer, chercher les méthodes, tester des méthodes. Vous pouvez tester sur des comptes de, de démonstration, donc sans, sans prendre de risque, et après vous passez sur euh, un compte réel avec un petit capital. Il ne faut pas risquer beaucoup, il ne faut jamais risquer de l'argent, on dit, il hein, ne faut pas jamais, jamais risquer de l'argent en bourse que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est prudent, effectivement. Ne comptez pas sur la bourse pour payer votre loyer le mois prochain. Donc, Si vous êtes en difficulté financière, il ne faut surtout pas compter sur la bourse pour, pour gagner de quoi, de quoi vous sortir de les difficultés, des difficultés le mois prochain. Mais à plus long terme, euh, c'est sûr que si vous prenez le trading euh, comme il faut, c'est-à-dire en suivant une formation, en vous entraînant sur un compte de démonstration, là, à ce moment-là, oui, ça peut vraiment devenir une activité intéressante, plus intéressante même que, que de travailler euh, 35 ou 40 heures euh, par semaine. Euh, donc c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine. C'est dommage qu'actuellement, il n'y ait aucune école, aucune... Euh, aucune, euh, aucun enseignement officiel, je veux dire, pour euh, apprendre la bourse euh, parce que ce serait vraiment utile, euh, on a tous besoin d'argent, hein, c'est clair. Donc euh, apprendre à gagner de l'argent à la bourse, c'est vraiment une opportunité, c'est quelque chose d'efficace et je vous, je vous invite donc à le faire, à suivre des formations, euh, cliquez sur, euh, sur le lien ici au-dessus, vous aurez un accès à mes formations. Et moi, je suis là pour vous assister. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans, dans ma formation, vous envoyez un email. je vous assisterai. Euh, avec certains étudiants, euh, si c'est trop compliqué, je me connecte à leur plateforme, je leur montre ce qu'ils ne comprennent pas. Donc, euh, vous aurez vraiment une assistance euh, efficace. Euh, c'est en tout cas le retour euh, de mes étudiants et vous arriverez petit à petit à gagner de l'argent et pourquoi pas à gagner un salaire, à doubler votre salaire actuel ou à pouvoir peut-être un jour terminer le travail que vous faites actuellement et trader 2-3 heures par jour, c'est suffisant pour bien gagner sa vie. Donc je vous invite à y songer et pourquoi pas à vous lancer aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez suivi cette formation, que vous êtes que j'ai réussi à vous convaincre que si vous voulez avoir des bons résultats en bourse, en trading, il faut vraiment vous former. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, et ça me fera plaisir, et je vous ferai ainsi euh, d'autres vidéos. Euh, ah oui, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, et eh bien c'est le moment, abonnez-vous ici, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.